Salut, allez, aujourd'hui c'est les sorties, ça va être un petit peu dense, il euh, y a beaucoup de choses chez FFG, mais chez euh, Games Workshop aussi. Allez, on s'accroche. On commence avec FFG et Armada qui nous propose le premier de ces deux vaisseaux Renaissance. Et cette semaine, on aura droit à l'Onager. Je ne reviens pas dessus car j'ai déjà été le premier euh, en France Oui, euh, à vous le présenter. Et vous savez que vous pouvez retrouver la vidéo, ben, elle sera juste ici. <rire> et, euh, et puis ben, les cartes, hein, vous les retrouverez également gratuitement sur mon Tipeee. Le vaisseau sera au prix de 60 euros et il est toujours aussi beau. Star Wars toujours, mais avec X-Wing cette fois-ci, avec l'impression V2 du XV666, notamment de Bosque, qui sera accompagné d'un Z95 AF4 exclusif et franchement de toute beauté. Alors moi je trouve ça bien hein, de retrouver un petit vaisseau en supplément, surtout que celui-ci il est euh, de toute beauté. Et puis surtout que, bah, comme par hasard, ça avait disparu des vaisseaux épiques sans autre forme d'explication. Bon, on prend... On aura également le très beau intercepteur taille BA à double voilure et au rouge qui claque. Et le très attendu également par moi, Fireball, qui me donne des envies de course galactique. Les deux derniers seront pris de 19,95€ quand tout premier il sera disponible pour un peu moins de 50€. Légèrement retardé mais vous aurez enfin accès au paquet d'extensions galactique avec les obstacles, les engins et les renforts. Dans le premier, euh, en plus des astéroïdes, des nuages de débris et des nuages de gaz, ce paquet d'obstacles contient 6 cartes d'environnement qui présentent des endroits terrifiants dans lesquels peuvent se dérouler vos combats spatiaux. Chaque carte d'environnement modifie les règles ou les placements des obstacles, ça peut être un plus pour le second, en plus des cartes d'amélioration et des marqueurs pour les mines de proximité, les filets, les bombes ioniques et autres, ce paquet d'engins contient six cartes environnement. Ces cartes utilisent des engins lors de la mise en place, ce qui permettra aux joueurs de s'affronter dans des champs de mines, de piloter leurs vaisseaux au cœur de nébuleuses ou des rives d'anciennes charges n'ayant pas explosé, ou de manœuvrer à travers des tirs de bombardement. Enfin, le dernier paquet, Renfort, va diversifier les options de vos escadrons et utiliser de nouveaux pilotes. Il contient des améliorations accessibles à toutes les factions hein, et de nouveaux pilotes également. Donc du coup, ça ira pour les rebelles, les impériaux, les racailles, la résistance et le premier ordre. Vous pourrez désormais ajouter à vos escadrons des personnages comme Leia Organa, le capitaine Fasma ou K2SO. Allez, espérons hein, que ça soit un nouveau souffle pour le jeu. Ça pourrait rebattre les cartes pour les tournois. Et puis, ben, ce sera aux alentours de 20 euros pour le paquet le plus cher. Côté JDR, chez FFG, on aura enfin la traduction de la Légende des 5 Anneaux. Pour 50 euros, ainsi que pour 20 euros, son paravent de MJ qui est de toute beauté. Alors, vu que dans l'équipe, on refait pas mal de jeux de rôle, ben, je me demande si je ne vais pas m'orienter vers ça. Et puis, bah, me lancer, moi aussi, euh, dans l'expérience ultime du MJ. On en reparlera. Enfin, pour en finir avec les sorties de FFG, Marvel Champions euh, s'installe définitivement avec trois sorties de champions. En fait, on aura deux héros et un vilain. Miss Marvel et Captain America avec 60 cartes chacun. Donc, un deck préconstruit hein, de 40 cartes pour chaque héros, 29 cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel deck de héros, donc ça c'est dans chaque paquet, on est bien d'accord, et un set de Nemesis mettant en scène le sournois Thomas Edison pour Miss Marvel, et un autre mettant en scène la femme Baron Zemo pour le Capitaine America. Côté vilain, le Bouffon Vert a une extension de 78 nouvelles cartes qui comprennent deux scénarios et 4 sets de rencontres modulaires. Dans le premier scénario, il va falloir empêcher Norman Osborne d'utiliser la technologie Stark pour construire un armement surpuissant. Et dans le second scénario, il faudra sauver New York du bouffon vert et de son armée. Ce sera au prix de 20 20€ pour le dernier et de 15€ pour les boosters de héros. Chez Edge, c'est également la sortie française de Cthulhu Death May Die. Une merveille, il faut le reconnaître, une ancienne secte millénariste s'apprête à invanquer le grand ancien pour détruire le monde. Bon alors c'est sûr que de ce côté-là, il hein, n'y a pas au niveau scénario de grosse évolution. Mais euh, c'est un jeu de plateau coopératif pouvant réunir de 1 à 5 participants. Il contiendra 6 histoires différentes, 45 figurines plastiques, un livret de règles, 17 tuiles recto verso, un plateau d'histoire, 10 fiches d'investigateurs, 64 cartes mythes, 90 cartes découvertes, 12 cartes folie, 4 cartes grand anciens, 2 cartes serviteurs de grands anciens, 6 cartes épisodes, 6 cartes monstres, 8 dés spéciaux, 147 pions, et j'en passe. Et tout ça pour le prix de 99 euros, on essaiera de tester... Si on a Le JDR ne s'est jamais aussi bien porté, la preuve avec la sortie de trois nouvelles extensions pour icône avec l'ascension de la cohorte qui en 176 pages regroupe une série de cinq aventures épiques offrant à un groupe de personnages novices un noble et tragique héritage héroïque. De grands pouvoirs, ces 192 pages de référence, pour les super pouvoirs dans Icones, et enfin Adversaire, qui est une collection d'ennemis, de monstres et de criminels qui pourront rejoindre vos aventures et affronter vos héros. Le tout ne dépassant pas 26 euros par bouquin, c'est quand même à noter. Le monde du pacte est un supplément pour le jeu de rôle Starfinder, euh, donc en fait les mondes du pacte euh, forment le cœur du cadre de la campagne Starfinder en question. Ce livre relié sera euh, votre guide hein, euh, vers euh, ces mondes centraux et leurs civilisations, les ressources idéales pour lancer de nouvelles aventures. On va y retrouver des atlas des 14 mondes, euh, des vaisseaux spatiaux euh, de tous les systèmes, 6 nouvelles races jouables et encore beaucoup d'autres choses qui vous attendent dans ce livre à 45 euros. Allez, on passe chez Games Workshop. Grosse semaine là aussi, principalement orientée crossplay, mais pas que. Commence avec Necromunda hein, et ses Subjugator Patrol pour 34 34€. Ce kit de 6 figurines a été conçu pour vous offrir une grande variété d'options d'assemblage. Afin d'éviter que vos patrouilles soient toutes les mêmes. Et ça, c'est une super bonne chose. Et il convient aussi bien à fonder une patrouille qu'à en renforcer une déjà existante. Il comprend des options pour monter un subjugateur capitaine, plus tout un arsenal d'armes à feu, de matraques, de lance-grenades et de béliers d'assaut, en plus du bouclier d'assaut. Les figurines sont superbes, il faut vraiment le reconnaître. Tout aussi beau, c'est le kit des 10 euh, grinder euh, cultistes, pour le même prix, qui a été conçu pour vous offrir les mêmes variétés d'options d'assemblage. et comprend de quoi monter 6 euh, skinners, euh, dont les options euh, pour réaliser un butcher, c'est le chef, ou un cutter, c'est un champion. Et euh, six initiates, hein, euh, les butchers, les cutter et les skinners, sont armés de hachoirs, de tronçonneuses, de six circulaires à découper, tandis que les initiates ont accès aux hachoires tronçonneuses, l'épée à désosser et le pistolet mitrailleur. Allô chérie, ça va trancher. Pour accompagner euh, le tout, vous aurez le droit euh, à des décors, euh, des colonnes, des murs, des plateformes et escaliers de la zone de Mortalis. C'est beau mais c'est quand même un peu cher quoi c'est 60 65 euros 70 euros voilà c'est des décors euh, officiels necromunda c'est vrai que le jeu est connu pour ça mais ça fait quand même un peu chier allez on passe aux sorties warcry quatre nouvelles factions pour warcry avec euh, les tyrans les Gits, les stormcast eternal et les night out ce sont des boîtes à 40 euros et ça permet de ne pas pas se ruiner comme j'ai été obligé de le faire pour aligner des orques toujours à la pointe de l'info je vous avais annoncé le groit de mirimidon dans un expresso de décembre de mémoire et eh bien voilà le voici enfin seulement 32 euros oserais je dire je pense que je vais me laisser tenter étant donné que j'ai les deux livrets d'extension qui vont me permettre de l'exploiter pleinement pour coller aux nouveaux arrivages, on aura une très bonne proposition de décor avec des lindes. Euh, super idée, hein, je trouve. Euh, nous faire quitter la cité pour les sous-bois. C'est plutôt original. Avec un plateau bien entendu recto verso. 80 euros, ça calme. Mais cette proposition a le mérite d'exister. Et je trouve que ça offre de la diversité. C'est un bon point. Enfin, grosse mise à jour côté paquet de cartes puisqu'il recolle avec toutes les dernières sorties, hein, preuve que Games Workshop parie sur le jeu. Neuf sorties donc avec les Slave to Darkness, les Ozharpon Reapers, les Orgor Trip, les Karadron, les Arcanites, les Disciples de Tinch, les Skaven, enfin, vous étiez nombreux à les réclamer, et bien les voilà, la chambre des guerriers Stormcast et Sternol et les Beasts... Of chaos, petit clin d'œil à la dernière extension de Underworld. On pourrait, pour finir, parler des sorties du Seigneur des Anneaux avec le stratégique Battle. Mais quand je vois les WoWs de la forêt de Drudon qui sont franchement dégueulasses, et quand je vois ça... Non mais pitié, mais mettez le peintre en prison. C'est honteux quoi. Games Workshop qui se vante d'avoir les meilleurs peintres au monde, notamment pour leur pub. Là, le mec, il est sous ecstasy, quoi. Non, allez, je préfère conclure avec les événements qu'organise notamment Sébastien autour de Game of Thrones, le jeu de figurines. Il pilote deux tournois qui auront lieu durant le fiche de Cannes, le 22 et le 23 février. Donc, il y a un tournoi le samedi et un tournoi le dimanche, sachant qu'à la fin, il y aura un classement global pour ceux ayant fait les deux jours. C'est le premier tournoi officiel Cool Minute or Not, donc c'est plutôt important, hein, qui rentrera donc dans un nouveau programme de jeu organisé avec des arbitres officiels et de nombreux lots à gagner. Le format de chaque tournoi sera de 40 points, 4 rounds, VO autorisé, mais pas de figurines exclusives Kickstarter, je pense que c'est normal. Je vous mets les liens en description sous la vidéo et je le remercie au passage de sa confiance. Je vous mets donc le lien Facebook du tournoi ainsi que le T3 pour vous inscrire, vous préinscrire ou avoir d'autres informations et contacts. Euh, N'oubliez pas que si vous voulez vous aussi voir apparaître des événements dans l'Expresso, il suffit de m'envoyer un petit mail ou un MP. Le petit mail c'est à pierrotv@gmail.com et puis ben, le MP c'est par l'intermédiaire de euh, Facebook. Voilà, n'oubliez pas de partager et puis de vous abonner également, hein, histoire de satisfaire mon ego surdimensionné. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour une présentation de Rallyman GT. Et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt